Ah oh, merci Dark Zanark pour les 6 sub gifts! Merci beaucoup! Merci, merci Kikid pour le sub! Merci! Le train de live! Chouchou! -chou GG, 1000 subs! Mais non! Oh, GG! On a atteint les 1000 subs! Mais je! C'est Bichard ouais. et figure-toi que ce mat, cet après-midi il était en partiel, il était en exam. Oh. Et alors euh, il passait son examen en plein milieu de la salle, il, euh, il, il, il rédigeait son truc et tout, il était sur le net en train de, de passer son partiel. Oh, et bah, donc bah, il a ça, bah, ça va tuer, là. Oh non est Une blague Oh attends. Oh Oh, oh Et je suis en bas là, je, je suis derrière toi, je suis en derrière toi. Je vais hein. C'est ça ailleurs qu'il monte, c'est que ça ailleurs à toi. Nice, ouais, je mort mais vas-y. Oh, oh, oh oh oh Let's go les gars Let's go On est là, on est là Non, vas Attends Vas-y, vas-y vas vas Alors peut-être Oh, let's go C'est fait je relancer 2021, pour moi, ça a été une année assez particulière. Genre, il euh, y a eu pas mal de choses qui se sont passées. J'ai participé à des événements, la ZILAN, le TVG, le Game Pass. Ça a été aussi une prise de qualité, j'ai envie de dire, 2021 pour moi. J'ai acheté pas mal de matériel, une nouvelle caméra qui me sert à filmer mes intros, euh, où vous aimez bien, en fait, depuis quelques temps, j'ai remarqué aussi. J'ai acheté aussi un nouveau setup son, pour essayer euh, d'arrêter avec mon ancien micro, pour ceux qui s'en souviennent, hein. c'était pas mal, hein. c'est le beurre du qui m'a accompagné pendant tellement d'années, c'était incroyable, je conseille à tout le monde de, la, de le prendre, pour les petits streamers, petits youtubers, si vous vous lancez. Il y a eu pas mal de points négatifs aussi, auxquels on va... On va pas discuter de ça pendant cette vidéo parce que c'est pas forcément le sujet propice à ça. On va se concentrer aussi sur les points positifs. L'année 2021, pour moi, ça a été aussi une année de professionnalisation. et J'espère que l'année prochaine sera encore mieux en 2022. Faisons un petit focus sur cette année 2021. Janvier, ça a été un peu compliqué pour moi parce que euh, je revenais euh, d'une période assez, euh, assez positive de ma vie. C'était la fin de quelque chose et, euh, et on sentait que j'étais un peu perdu sur ma chaîne. J'essayais de faire de mon mieux. Même si j'avoue qu'on a quand même bien rigolé. Vous voyez le décor qui est présent dans ces clips C'était le décor de mon appartement à Mulhouse. Parce que j'ai vécu à Mulhouse pendant un an. J'ai en fait euh, réussi à cumuler pour la première fois depuis très longtemps les études et le stream. Et pendant tout ce début d'année 2021, j'ai plus ou moins essayé de trouver mon rythme. Euh, stream le soir, travailler la journée, aller en stage et continuer à donner du plaisir à tous ceux qui me regardent. Essayer de faire un maximum de vidéos. Ça n'a pas été facile, mais je suis plutôt content de ce que j'ai donné. Il y a eu aussi, euh, pendant cette année, les annonces de Zilan, Game Pass, et ça a créé pas mal de contenu sur ma chaîne où on s'est pas mal entraîné. Il y a des vidéos qui sont sorties sur ces trainings-là. C'était une nouvelle aventure. Après, euh, une aventure extraordinaire que j'avais fait avec Guild, qui s'appelait la Zilan 2 en août 2020. Euh, on se relançait dedans et c'était plus ou moins incroyable. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi, pendant cette année 2021, lancé l'émission Doctor Love en termes d'émissions mensuelles. Tous les premiers lundis du mois, j'ai sorti des vidéos sur ce concept qui vous ont d'ailleurs beaucoup plu. Et on a clôturé cette année 2021 avec un Dr. Love spécial euh, IRL euh, avec Mac Milos qui a été incroyable, avec une régie incroyable, c'était fou. C'était la première fois que je faisais une émission plateau avec régie. J'ai vraiment kiffé ça et je pense que je vais réitérer le concept pour les mois à venir parce que ça vous a beaucoup plu et ça m'a beaucoup plu de faire ça. D'ailleurs pour ceux qui veulent le savoir, il y a une vidéo sur cette émission qui va sortir bientôt. Et euh, j'ai vraiment hâte de vous la montrer, elle sortira début d'année pour bien commencer l'année. Dames et messieurs, j'ai pas envie de vous prendre 50 minutes de votre temps. J'ai juste envie de vous laisser ce best-of de l'année 2021, qui est euh, divisé en mois pour vous montrer un petit peu mon évolution. Aussi bien euh, physique, mentale, en, en termes de, de setup. Et aussi, euh, je sais pas, je pense qu'on va déceler pas mal de belles choses. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et euh, comme d'habitude, je vous laisse avec euh, le bouton abonnement en dessous, si vous voulez vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et euh, le pouce bleu, le commentaire, enfin bref. C'est l'année 2021, résumé en une seule vidéo. Et assis-toi parce que ça va être fou. Oh, J'aurais pu finir troisième si j'avais mieux lancé mes, mes boules. Enfin, euh, mes boules de feu. C'est trop grand. On va 2-3. Ah ouais? Bah, ouais, faut mais essayer, faut essayer. À non, mais là, là c'est lent, regarde. C'est grand grand. Ça va bien. Mais je suis premier là! Oh. Non! Non! Non! Mais c'est trop! Mais c'est trop! Ah, pas vu! Oh non, c'est une blague! Mais c'est une blague! J'arrive pas à la faire à la carte c'est non Non, mais c'est horrible, ouais, bien sûr. Non, les gars, les gars, je, je. Les gars, les gars, les gars, les gars je. Ah, J'ai <rire> un problème. Je refake, attends, mec, je refake. Attends, Attends, je refake. Attends, <rire> non, ça, ket... <rire> non, <mais rire> gars, je les gars, viens <rire> chez toi pour. Je viens truc pour parler tout ou pas Ouais, viens, s'il te plaît, parce que je. Ok, mec, t'as réussi à faire la fin. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci à Marmot Souriante pour ton premier mois de sub. Avec, tu es à Merci pour le sub. T'étais pas aussi réactif que Ah, ouais parce que c'était tout hier <rire> quoi <rire> comme ça on y va Il y a des gens Ouais, hein. ah, on vit, hein. ouais. vous qui une Non non non, bah. Bah non du coup la butée, Bon j'avoue on l'a tué J'avoue on l'a tué j'avoue <rire> l'a <là>, tué J'avoue <rire> J'avoue l'a tué Non mais je sais pas je sais pas Oh j'étais non, ce qui m'énervait quand j'étais petit, c'était les profs d'anglais qui m'appelaient. Farez. T'as vu la Z dans mon pseudo Pardon, je suis en train de un truc. Oui, Ici. Salut les filles attendez, attendez, attendez, je vais la retrouver. Regardez. Regardez, je vais la retrouver sur le chemin. Le chemin de la liberté. Là, attends, en fait, le diamant est peut-être là, en fait. Non, non, c'est. Je vais... Peut-être là. Badou badou. Badou badou. Badou badou. badou badou, badou badou, badou badou badou badou, non mais c'est trop Merci de l'entraper Mais nous on va changer ça Pour s'épanouir <c UV> vraiment <c> Faut pas avoir peur de faire parler Faut péter les clichés Oublier le passé C'est pas si compliqué Voici notre secret Non ça va être gênant On porte bon, pas de soleil. Excuse-moi de oh. te déranger, Samy Oui Bonjour pareil. Samy, ah, Samy, ça, Samy, Samy t'es oui. un frère extraordinaire, <rire> s'il te plaît, te trompe pas ouais. Dis ouais, Châteaufort. Ouais. Châteaufort. Oh, Château Fort Château Fort Non mais non mais non Oui, euh, on va dire qu'on sait sauter du coq à l'âne, si vous voyez ce que je veux dire, tu vois oui, sais, Imagine t'es sur un vrai coq Imagine quand je fais le mec qui veut coq Coq Coq Tu sautes sur un Ah ta mère, je me suis niqué Ah ta Je me suis niqué la chouille Dis château fort! Cris château! Dis château fort! Non! Dis château fort! Château fort! Mais non! Vous voyez là? Vous voyez là? Regardez, c'est l'action du siècle là. Dis château fort! Château? Bah non, mais non, non, mais non, mais... non, non, non, non! Dis château fort! Ah! Château! <rire> est ah ah, ah, ah Le ah ah ah ah ah ah ah ah C'est parti. Allez Imaginez je gagne sur cette boule. <rire> je me vois <point> de devant. <rire> Attendez, je vous envoie un peu plus. Je vous peu plus. Regardez, regardez, regardez, regardez. En vrai, en vrai, en vrai, c'est vrai que. <rire> Je ferais ça, mais non, mais vraiment. Et un jour, il y a un mec qui va me sortir une blague, mais je vous promets que je vais la prendre premier degré, mais jusqu'au bout. Hein. Trop hâte que Guilin dise, mais suce ma bite. Ouais, mais il n'y a pas de diamant. Hein. C'est normal, t'as pas encore assez cherché. Bah, bon, la touche X, elle marche plus. Il faut toujours miner derrière la redstone pour trouver du diamant. <rire> ah <ouais. rire> la touche X, quoi. Oui. <rire> Samy <rire> commence à toucher. Attends j'ai pas réagi Attends quoi Attends quoi Attends quoi Est-ce que t'es gaga toi aussi Ouais. moi aussi je suis très gaga. Je suis très gaga. Genre avec mon chien je suis très gaga Ouais moi aussi avec ma chienne. Et peut-être les carpettes. Attends, attends, attends, attends Y'a un noir là Heu, ouais. fin, un mouton noir Attends, ouais, attends... il y a un skin de Gap qui est malade Ah non, il est pas malade. Je voulais attends, dire attends. que quoi avait... En fait, je voulais dire, en fait, je croyais qu'il avait un filtre, tu sais, genre, qu'il a m'a les couleurs... Et du coup, du coup, du c'est une dinguerie, du coup Et du coup, salut à tous, en plus <rire> deb Dab, deb dab, deb dab, deb dab, deb dab, deb dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, si tu aimes les mineurs Attends, pars-toi, mets des blocs! blocs ouais, me mets des, des blocs Je tu peux pas me tuer, ça Mets des blocs là, tu peux pas me tuer! je pouvais me tuer! Pour les tilt-têtes de ma mère, il y avait deux flèches, je le tuais! Très jolie maison d'ailleurs. vais pu voir le nom d'une rue. J'avais vu ça, genre. Là. là, ça m'a. Oh, on dirait un cimetière. Moi, il y a une bleue. Micro, ou euh... Alors, ouais <rire> euh, et rapidité, cher, en même temps. Attends, attends, okay, c'est quoi, quoi fait... attends C'est vrai ah, C'est quoi ton titan C'est le titan biche-bouche mais c'est ton effet quoi <rire> <rire> Imite la poule La poule <rire> Ah non non j'arrive plus <rire> Non, c'est... Elle, elle a Bon. Bon. poule, Bon. Je sais pas si c'est vraiment OP à Spock ou pas, en fait, tu vois. Ok, okay. Parce que là, je vais débourser 20, 28 000, tu vois, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Parce que, quand même, les impôts. <rire> ah Ça, c'est... pas <rire> <rire> quand ils ont vu ma... <rire> ma fiche d'impôt, ils ont fait Oh, les gars, la fête, là-haut <rire> Il y a quelqu'un, il voulait absolument que je te fasse une que je me oh fasse une dédie ouais. Alors c'est Ymir. Oh. <rire> dédicace à mon petit frère. <rire> <rire> <rire> oh bah, du coup, j'en profite, un dédicace non, à ma maîtresse. Hein, J'ai je... une petite question ici. Si personne n'aurait une voiture à vendre. J'ai une Smart si tu veux. Quoi Vous me taquez là Il y une 207 non Tu 3 blocs à gauche, tu feras du jams. Genre là 1, 2, 3. Moi je le tourise Frérot, tu sais que t'es pas enchante là Oui je sais j'ai pas le level Tu veux que j'enchante un truc, j'ai un ouais, niveau Tu veux pas. que je t'enchante oh, Bismo Wesh Je t'enchante si tu veux J'ai un niveau, je sais pas si je peux avoir. Je veux enchanter euh... pas... Bisco Non mais frérot, ça y est, faut arrêter de faire les fanboys là Je m'en fous Non mais c'est gênant là Bah les coups, je termine en fanboy C'est vrai que là. Attends ouais, moi non, mais... <rire> Je me suis vite A l'heure toi Oh il glisse Oh glisse pas Arrête On m'appelle Mathieu ce soir, Marion doit rejoindre Hugo chez lui. Elle se fait belle. Allô, coucou Marion. Hey Allô, ça va? Coucou. Ouais, top forme et toi. Petit rasage du maillot. Je vois l'équipe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 T'as tué 5 mecs De toute ah, ouais. façon, s'ils accusent Bichard de, de cheat, on... on sort la carte du racisme. En <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> euh... Bon voilà, et du coup, on a demandé à Ridou et on nous a dit non. Ouais, forcément, je suis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pas... Enfin, je sais pas si ça aurait changé grand chose à notre score vu que les autres sont quand même bien devant. Donc, euh, même si, imaginons, on avait 7 points de plus. Imaginons, on avait 7 points, on était à 21, ça veut dire qu'il manquait quand même 4 points. C'est parce, hein, parce que vous, vous, vous croyez. Ah, you are a fuck cheater! Ah oui! Là, je. Ah, je l'attendais. Aïe ah, yeah, aïe yeah. aïe. Mais. Bichard. Oh, Bichard! Bichard! Bichard. Bichard. Oh, les so gars, je a, a, suis. A, a, Bichard! You are ah, racist! Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh yeah. my god! <rire> <rire> Because uh, Bichard is a little bit basané. <rire> ouais, vas-y, vas-y, Tu y vas-y, vas tu vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, je te donne deux vas Ok Rires <rire> Incroyable ah, Incroyable, y vas-y, vas-y, vas-y, vas On dit plutôt vas On un vieux copain <rire> <rire> Elle était vraiment drôle Elle était vraiment drôle en vrai oui, je... okay, ouais. Ah merci Dark Zanark pour les 6 sub gifts Merci beaucoup Très Merci fait. Kikin pour le sub Merci Le train de live Chouchou. GG 1000 sub Mais non Oh GG On a atteint les 1000 sub Mais Jules C'est incroyable Oh merci beaucoup tout le monde 1000 subs Regardez on l'a là Ah c'est cassé Ah là 1000 abonnés Merci beaucoup Oh GG 80 000 Ouais non, GG un truc au gris. 80 000 followers C'est incroyable GG à tous 80 000 Mon sac de Winx Merci à tous C'est trop bien ça Mets ton arbre Oh, exceptionnel! Quel joueur de, oh Quel bon, joueur voilà. de fou! Quel joueur de fou! Oh, tu vas l'atomiser! Go, go, direct, oh. go, direct! Merci pour le kebab! Mec, t'es trop oh, chaud, par mais... contre. C'est exceptionnel ce que tu viens de faire. On s'est jamais vu un, un niveau. C'était trop bien toi, par contre. Oh, vas-y! Vas-y! Vas vas vas vas vas Attends! Vas-y, vas-y! Go! Vas Alors, peut-être! Oh, let's go! Le... Ouais ouais Il est... ouais ouais <rire> C oh, OMG! C'est juste Oh, regardez, il faut une petite. Oh, regardez, comment ils sont trop beaux! Vous voulez ma bite? <rire> oh, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau. On est bien, j'aime bien la cohésion ici euh, sur le stream. Mettez-vous tous en ligne comme ça, bien! Jacques a dit, a dit, en sneak! Jacques a dit, a dit, sautez trois fois. Ah <rire> hey, j'adore le jeu J'adore Jacques a dit, a dit, déconnectez tous. <rire> c'est bon, vous pouvez vous reconnecter, vous, pouvez vous reconnecter, c'est bon <rire> T'es le rouge ou t'es le vert, toi Et Le rouge, rouge Bah, ouais. tu vis sur toi, là. Non ouais, mais avec le vent, genre, avec ah. le vent. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y, vas teste <rire> Oh non <rire> oh, oh non, c'est pas possible Ah, il y avait un là Oh, oh c'est terrible la Ok, maintenant il me manque plus de 15 levels Oh, j'ai une tortue sur ma plage Oh Ah, oh, j'ai une tortue à moi Oh, tortue Tu l'appelles tortue Comment moi ça. Viens, mon tortue. Viens ici, mon tortue. Oui, c'était papa T'as reconnu, papa Oh, il a reconnu papa Regardez Pfff, il fait tortille. Bisous, papa. Bisous. Bisous, tortille. Tortille. Salut, les gamers. Vous ne m'avez pas oublié, j'espère. Mais si, c'est moi, Monsieur Grodon. Plus de 35 streamers vont s'unir pour partir à l'assaut des gros dons. Bichard, The Kill 84. Je déclenche le compteur. Et je déclare ouvert le plus grand projet caritatif belge du jeu vidéo. Le télé Games. Je rappelle qu'à 2000 balles les gars on fait un jeu d'horreur en VR. Elle était crédible ou pas Ouais euh, crédible. Je me suis vraiment fait mal. <rire> C'est peut-être pour ça qu'elle était crédible. Moi tu m'as vraiment fait peur. Tu hein. regarderas sur, hein. regardera sur le clip. Tu regardes sur le clip, tu m'as vraiment fait peur. Hein. <rire> <rire> Mais là tu s'ouvres mais pour le faire sortir aussi, ça va être compliqué je crois. Je me permets juste de vous montrer les gars, euh, le message de ma maman. <rire> ma mère est complètement tarée. Tu t'es réellement, euh... et alors j'essaye un petit peu de voir.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 Tes magnifiques yeux marrons me rappellent la couleur d'hélice comme ton sublime prénom, Élise. Ça, ça, ça, ça, va passer. On y est. Là. un euro, c'est le moment. C'est le moment. Attention. On est là. On est là. On est là. On est là. Et Une explosion de joie et pour cause, et eh bien la, le cap des 200 000 euros vient d'être franchi. C'est évidemment un montant énorme. Alors, il leur a fallu 74 heures pour atteindre ce montant. Et... 6 437,72, c'est le chiffre qu'on retiendra. Je suis très content parce qu'on a réussi à vous faire plaisir. Je me suis jamais autant éclaté. J'ai pas été sur ma chaîne, j'ai pas été sur ma putain de chaîne tout long, et, et ça, ça me fait plaisir. Bonne nuit à tous, bonne journée, merci à tous pour avoir fait quelque chose de pareil Et euh... Euh... Et voilà On n'aura pas pêché à cette édition, on pêchera dans l'an prochain Merci à tous J'te <rire> la carotte, là. Mais Est-ce que tu m'aimes? pourquoi J'ai pas d'envie. Est-ce que tu me <rire> Fais le nioque <rire> Tu me au bon, profit de Médecins sans frontières, on est chez eux. Merci. pour le mains. Mettez vos mains. Mettez vos mains. Mettez vos mains. Mettez vos mains. Mettez vos mains. Mettez vos mains. Mettez ah, bah tiens, là, là je crois que ça va tuer là. Ça rassure, hein. non. Oh non C'est une blague Oh, attends. Mec, c'était tout calculé, les gars, je suis désolé. Non, mais c'était fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait exprès. C'était tout calculé, les gars, c'était totalement tout calculé, les gars. C'était fait exprès. Totalement fait. tout calculé. Franchement, félicitations. Merci, je sais que, que c'était mon avez move. C'était incroyable. Je sais, et là tu sais quoi On va mourir. C'est fini on est mort là, Hey, je vais prendre le micro et je vais crier super fort Bichard cherche une meuf Vas-y <rire> hey, <c 'est> toi <rire> Non mais tu, tu vas faire de la merde Oh bah si c'est bon les gars Au Moment de gêne je regarde la caméra et juste je réalise Bichard cherche une meuf, je répète Bichard cherche une meuf, euh, merci bah, Tiens il est sur là ou pas Je suis là je suis avec toi Oh j'ai pas ce Il l'a pas récupéré là-bas tu vas ben kills oh, viens sur sniper là et sniper en haut attends je suis en bas là hein. je suis derrière toi je suis vraiment derrière toi j'ai t'ai fait hein. Les sniper vas-y bah, si, hein Mets toi snipe je te hein hein Toi snipe en, en bas ça arrive c'est fire qui monte j'ai fait ça nice je suis mort mais vas-y la fire encore fois derrière toi mort ok je monte je suis au ce avec toi. Y'a d'autres gens ou pas Ok, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ils notre Comment tu hein, là Il y a un mec à la bon, bon, ouais. récupéré. Je, je décale En face de Mort okay. ouais. la Lance la de la pente, de la pente, de la pente, de la pente, derrière la pente, de la Mort de il la il Mort. Plus. <rire> Allez oh oh, oh J'ai fait 4 kills comme ça, ça Ah fait non mais c'est trop bien c'est parfait c'est parfait c'est parfait le kill Justement J'ai qui sera pour Paulinette Tu vas devenir ma marionnette, promis je serai un marionnette Alors écoute-moi son ma joubinette J'arrive sur Rafesse et je retourne, Veux-tu devenir ma princesse Allo, Bichard Non, moi c'est Fares. Et et que en troisième oh, place, oh, c'est pas nous oh, oh, oh, C'est pas nous que ça. Ben, nous. Oui c'est sûr Attention attention les gars voilà, C'est ouais, ouais. ici C'est le vrai classement C'est on se demande, Ça 000 ouais, de de de ça, la à à Le à Marchons, qu'un cent plus Ça va plus, les mecs Qu'est-ce que vous avez Ah bah ben <rire> bon, j'ai l'air Nous s'y vons Ouais Dégé Bravo GG. Merci, merci, bravo, bravo Déstention <rire> Désolé, j'suis pas avec ce J'étais un bon gars Merci, merci, bravo. Oh. Je te couvre un mot pour éviter les mobs. Oh la la la là, mais quel roi. T'inquiète, toujours là pour les potes. Si je compare les deux préparations, ouais. on dirait pas que la mienne est chauve comparée à la sienne. Ouais, clairement. Oui, oui, oui. oui. c'est la fille à côté de toi. Il y avait tellement de préparation. <rire> même moi, je suis déçu. Ah, je vous jure que même moi, je suis déçu. Je suis déçu. Est-ce bon. que t'as déjà Nos pris stress. la... No stress, il y a rien. La purée un... dans la face T'as dit quoi T'as déjà pris la purée dans la face Bien sûr C'est bien ce que je me disais T'es un mec qui... Est-ce que t'as déjà... <rire> Désolé Y'a ma maman, y'a ma maman Oh, ma maman Pardon, pardon, maman. pardon Maman A 800 subs, tu lisses tes cheveux Tifano, est-ce que tu veux voir Tu veux voir mes cheveux lisses <rire> Ça c'est sûr, c'est en même temps. En même temps, il traîne avec des meufs, c'est sûr qu'ils lui ont un jour glissé les jeux. Non, je sais pas, hein. vraiment, je ressemble à un manche à balai. Hein. Ça, ça se voit, ça se voit. Non, mais mec, mec, sûr, tu peux t'inventer un vécu de fou avec ces photo. <rire> <rire> <rire> <rire> en fait, les gars, je vous les ai pas dit, mais je viens de Marseille. Martigue pour être très précisé. Mais non, mais non, tu dis que tu viens des îles, mon gars, tu dis que tu chassais le poisson là-bas, mon gars. Avec des lances mon gars. Oui bien sûr bien sûr bien sûr. Ça passe. Non mais voilà il y a du vécu. Ouais. Ouais. Vous pouvez pas inspirer et tirer la langue en même temps. Non j'essaye. Vas-y. Si c'est possible tu es un toi. Bah tire la langue. Et respire respire. Bah ça marche moi. Ouais bah tu ressembles à un chien maintenant. Je vais, essayer, je vais arrêter de courir. Vas-y, vas-y, continue, continue. Vas-y. Mais viens Viens dans le trou Que je la foudroie, bien sûr <rire> Oh là là, ça va être... Oh, euh, vrai, en vrai, en de... vrai... En vrai, non. Genre, j'en ai... Je te jure que... De toutes mes je... potes, il n'y en a pas beaucoup que... Ouais euh... ah, Attends, dis-donc, quoi Quoi T'as dit quoi J'ai entendu quoi Dans de mes quoi potes, il n'y en a pas beaucoup que Donc Ça veut dire qu'il y en a deux, trois de tes potes que t'aimerais bien foudroyer. Non, je dis pas ça. Juste que... Ah, C'est exactement ce que t'as dit, fini. Tu as dit... Oh, il a dit Il a dit, il y en a quelques-unes. C'est déjà là, déjà en avant. On est passé de... Aucune à quelques-unes. Oh, le fini, il l'a il a dit il a... Clippé, clippé, il l'a dit. Allo... C'est ah, pas ça, c'est pas ça! Non, non, non! Non, non, non, non juste je... Juste, je suis d'accord. Allez, maintenant on avance, les Allez, d'accord. Non, non, oh, non les... bon. Tu ne les connais pas! Tu ne les connais pas! Ah, mais ça peut s'arranger, hein, tu non. sais. <rire> non, oh, des streamer, euh, tu sais, on Ah, tu sais pas ce qu'elle m'a raconté, Christine, l'autre jour. Ah, non, dis-moi. Elle m'a dit qu'elle avait vu Christophe. Mais quoi, Christophe? Mais non, lui là! Ah non mais la dernière fois il a parlé à Clémence pendant deux heures un relou hein. J'espère que je vais pas me faire poignarder dans le dos quoi. Mais c'est moi! J'avais pas capté. Le soleil c'est moi. Le bloc là c'est bon je l'ai fait chier. Pardon pour le boost. Encore pareil si ça passe écoute. Ok j'essaie de gérer un truc. <rire> <rire> Oh c'est l'action de l'année Tu m'appelles Allo Oula Euh you oh. oh. oh. oh. oh. Je suis un putain de monstre Je suis un putain de monstre C'est abusé non mais c'est, c'est, c'est un jeu, mon niveau est stratosphérique, hein. Oh Oh la frappe sa mère. Oh là là C'est incroyable Je crée du beau jeu les gars, des belles aériennes aujourd'hui. J'ai senti, je voulais faire un hein. touchdown. Je la marque, je me la coupe et je joue plus avec toi, jamais un Non, Heureusement que j'avais pas de ghost, Mais j'étais pas loin. Hein. Bon allez, tenez, ces cadeaux Ah, écoutez, j'ai fait soliste, les gars. <rire> bah, hier, on tournait une vidéo IRL avec euh, bah, Guillaume, Sifano, Pierre, Zerator, Etoile, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé Sifano. Mais c'est pas <rire> de ma faute, hein. C'est vraiment pas de ma faute, les gars. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste mangé Sifano. On dirait Mickey. Oui, quand je fais... Bah <rire> ouvert, bon, bon, moi bon. aussi, je mets mon lait hors frigo. Bah oui, moi aussi, mon lait est stocké, de toute façon... Euh... À côté du frigo. Je veux boire mon lait hein Non, non, non Je l'ai dit Non, ça, c'est mon chiffre. Pardon. J'allais tout ça. était en train de le faire, du coup. Et lors, il y avait presque les lips qui passaient de refléchir. Wow, le dingue ah Oh my gosh La vidéo n'est pas terminée parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. En vrai, ça fait trop bizarre. Genre, j ai, j ai, je revois tous ces clips. Ça fait plusieurs mois, genre qui se sont passés. J'ai pas l'impression, en fait, j'oublie. C'est que le moment du streaming, pour moi, c'est un peu un moment où genre je transmets et j'oublie. Parfois, il y a des moments qui restent dans ma tête, les moments importants, les moments fous, des messages, des pseudos, des viewers. Et waouh, genre revoir tout ça, ça met un petit peu face à tout ce que je crée. Et parfois, je me rends pas compte que je crée autant de choses. Je pense qu'un streamer, un YouTuber, un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui est là pour vous donner du sourire. Et j'espère que à travers cette vidéo, j'ai pu euh, cumuler tous les moments de cette année. Tous les moments de joie, les moments peut-être un peu de tristesse aussi, de temps en temps, un peu émouvant. Des moments durs, des moments joyeux. En fait, tous ces moments-là, j'espère que ça vous permettra de vous rendre compte que un créateur de contenu, un youtubeur, un streamer, c'est aussi un être humain. Et euh... et genre, c'est pas quelqu'un qu'on doit mettre dans un piédestal, surtout pas moi. Genre, euh, j'ai pas envie de ça. J'ai juste envie que vous me considérez comme n'importe qui. Et euh, c'est important que vous vous en rendiez compte aussi genre, euh, on est aussi des êtres humains, on vit comme vous. Genre, euh, je suis allé aux toilettes tout à l'heure, c'est incroyable, genre, c'est ustensile est fou. Je peux, pas, je, peux même, je peux pas empêcher de faire de blagues, en fait, genre, c'est moi J'ai vécu une année extraordinaire, genre, c'était... C'est une année de... Comme je l'ai dit en début, c'est une année de professionnalisation, c'est une année émouvante, c'est une année de... En fait, le fares de début d'année, le bichard de début d'année n'est plus le même. Il a grandi, il a pris en maturité. Maturité, euh, je sais pas, hein, parce que la dernière fois j'ai dit bide, ça m'a fait rire, enfin, genre, c'est N'empêche, il y a pas mal de choses. Je, je repense à la cité, que ce soit la cité des nations ou la cité du swag. Je repense à toutes les personnes qui m'ont découvert aussi cette année. Qu'est-ce que vous pensez de moi Qu'est-ce que vous avez fait N'empêche, c'est un peu drôle parce il y a tellement de choses qui ont changé dans mon année. Genre, euh, j'ai changé de, de lieu où je streamais. J'ai changé aussi de, de relations avec les gens. Il y, y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, que je pensais pas forcément rencontrer. J'ai fait énormément de rencontres. J'ai aussi montré une nouvelle facette de moi. Un peu plus sérieux, un peu plus qui, qui montre maintenant aussi que des fois bah ça va bien, et des fois un peu moins, même si c'est très rare. Hein. Même en termes de vidéos, euh, je travaillais avec beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont monté mes vidéos. D'ailleurs je tenais à tous les remercier, je pense à Dwarf, je pense à Bloodfire qui monte maintenant depuis septembre toutes les vidéos que vous voyez, c'est un mec incroyable. Je pense à Twister qui monte les best-of, salut frérot. Oranginal qui est passé par là, Omega aussi qui m'a aidé de temps en temps. Merci à toutes ces personnes, peu importe de là où tu me connais, l'important pour moi c'est de te faire rire, c'est de t'apporter de la joie, de la bonne humeur. Et t'apporter de l'émotion, que ce soit à travers une vidéo, un tweet, un message, une story, insta. Et euh, j'espère que j'aurai réussi à créer tout ça cette année. Mais cette année, je regarderai malgré tout un bon souvenir. Malgré la période qu'on qu vit actuellement. Je regarderai malgré tout un bon souvenir parce que, selon moi, l'année 2021, c'est pas une année à jeter à la poubelle. En fait, j'ai une vision un peu particulière de la vie. J'ai une vision où genre, je trouve que tout arrive pour une raison. C'est pas forcément. Je parle pas forcément du dessin. Je parle juste que si tu t'empruntes ce chemin, c'est pas pour rien, et rien n'est fait au hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être pas du hasard en fait, et en fait ça s'est plus ou moins confirmé. J'ai accepté un événement caritatif alors je ne savais pas vraiment ce que c'était et je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Je ne connaissais personne et pourtant j'ai fait des rencontres extraordinaires. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à redéménager chez mes parents parce que euh, l'école que je voulais depuis tellement d'années m'a appelé pour que je puisse euh, déménager. Et faire ma deuxième année dans cette école. C'est un peu drôle parce que pour ceux qui s'en souviennent, on euh, ai parlé souvent en stream, mais genre on m'a appelé à 9h30 du matin et à 13h, je devais être à Metz pour pouvoir euh, faire ma rentrée dans mon école. C'est un peu drôle parce que j'étais à Mulhouse, genre il y a 250 km, 2h30 de route. Bref, j'ai tout remballé. Je ne suis jamais retourné dans mon appart d'ailleurs, c'est mon père qui a fait mon déménagement. Pff, en vrai, je parle trop, je parle trop. Je tenais à tous vous remercier. En fait, toi qui regardes cette vidéo, je tenais à te remercier parce que cette année, j'aurais pas pu la vivre sans toi. Tu trouves que ton geste est un peu. Euh... Ouais, il est innocent, de toute façon, tu regardes 15, 20 des vidéos dans la journée. Sauf que, en fait, je me rends compte que vous n'êtes pas simplement un chiffre affiché sur un compteur. Toutes les personnes qui cliquent, toutes les personnes qui mettent un commentaire, toutes les personnes qui viennent sur le stream, ce sont des gens derrière. Et il y a quelques années, c'était mon rêve, et maintenant j'en vis. Et genre, c'est incroyable. Et l'année 2021, c'est l'année où j'ai pu commencer à en vivre, vraiment. C'est l'année où je me suis rendu compte que... Ce n'était plus seulement une passion que j'exerçais, c'est devenu mon métier, même si je continue mes études à côté par choix personnel. Et en fait, je tenais tout simplement à tous vous remercier via cette vidéo, où je prends pour une fois la parole directement à vous, genre c'est étrange. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes avec qui euh, je travaille tout le temps. Il y a pas mal de gens que vous ne voyez pas, qui sont dans l'ombre, que ce soit les dérushers qui ont créé cette vidéo. Ils sont partis regarder dans des centaines de clips, des milliers de clips, des milliers de rediffusions. Ils ont scruté la moindre minute de ma chaîne pour sortir le produit le plus fini et les meilleurs clips pour pouvoir vous créer cette vidéo qui, j'espère, vous a créé de l'émotion. Je tenais à remercier du coup les, les dérocheurs, les modérateurs qui sont souvent sur la chaîne Twitch ou aussi sur la chaîne YouTube pour avoir un espace commentaire sain et que vous puissiez tous débattre et parler euh, de la manière la, la plus cool possible. Ils gèrent aussi le Discord, ce qui est vachement cool parce qu'il y a des animations qui sont créées maintenant depuis cette année. C'est incroyable, on donne de la vie à ce Discord. Des amitiés qui se créent aussi. Des couples, ça arrive, dédicace à vous. Vous me regardez. Je tenais à remercier aussi... Euh, ça a déjà été fait, mais les monteurs qui, qui, qui font de cette chaîne YouTube quelque chose de fini, un produit qualitatif. C'est grâce à eux. Enfin, en fait, je leur dois beaucoup. Je leur dois cette chaîne. Je tenais à remercier mes potes euh, qui me soutiennent toujours dans, dans la vie de tous les jours. Vous, vous me permettez d'évoluer aussi dans ma vie privée. et Je pense que ça se voit beaucoup à travers mes streams, mes vidéos. Vous savez, on m'a beaucoup reproché... Euh, on m'a beaucoup en tout cas incriminé du fait que euh, j'étais trop heureux en stream et que ça cachait un côté bizarre. Genre, je pouvais pas être comme ça dans la vie de tous les jours, mais je pense que pour tous ceux qui m'ont rencontré dans la vraie vie, et euh, tous ceux qui m'ont croisé, mes potes, et même les, les, les gens avec qui je stream tous les jours, bah je pense que c'est la meilleure question que vous avez à leur poser, c'est est-ce euh, que Faraz c'est la même personne en vidéo qu'en vrai Je pense que dans tous les cas, dans la grande majorité des cas, je dirais même 105% des cas. Euh, ce sera oui, parce que genre, la personne que vous voyez dans les streams et dans les vidéos est exactement la même en vrai. Je sais pas si j'ai remercié tout le monde. Ah, si, si, si, si, si, si. forcément. Il manque quelqu'un, hein, il manque quelqu'un, hein. c'est vrai. Hein. Je voudrais remercier mon frère, Sami qui, qui m'accompagne dans, dans toutes mes aventures, que ce soit le Game Pass, la Zilan, il me suit à travers mes vidéos. Il a tout le temps, c'est tout le temps le premier à regarder mes vidéos. Genre, c'est incroyable. Et euh, il me donne des conseils aussi sur les streams, etc. C'est... C'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne tout le temps et il y a beaucoup de choses que je lui dois, donc euh, je tenais à le remercier. C'est important de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez, hein. ça c'est vrai, hein. genre en vrai, on fait les, les choses et tout, ouais. mais c'est important, c'est important. En tout cas, si vous êtes resté jusque là, ça veut dire que le côté fares un peu émouvant, un peu touchant, euh. bref, moi, un peu plus sérieux, vous l'aimez bien, hein, finalement. Euh, on lance cette année 2022, de la meilleure des manières. Je vous souhaite à tous une très bonne année, si vous regardez cette vidéo. Et même si tu ne regardes pas cette vidéo, je te souhaite une bonne année, en fait. Genre tout le monde. Genre, passez une bonne année. J'espère que cette année de 2022 sera la plus heureuse possible pour vous. Je vous souhaite une très bonne année. C'était Bichard. Rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Ce sera certainement une bonne vidéo, j'espère. Je sais même pas c'est laquelle. Vous voyez, euh, le mec vit au jour le jour. Hein. Rendez-vous dans quelques jours. Passez à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. Un très beau nouvel an pour ceux qui ont fêté nouvel an. Bonne année à tous. Et profitez bien. Bisous.